– Vous voyez bien les cibles, ce ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Quand je dis que moi ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment un gouvernement n'arrive pas à mesurer qu telle me, qu telle, que prendre une telle décision de baisser l'APL pour des gens pour qui 5 euros ça compte, ça montre déjà qu'ils n'ont aucune conscience de la manière dont peuvent vivre les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et je rappelle qu'en France c'est 8 millions et demi de, de personnes. – C'est comme qui augmenté…